ce qu'est l'aide d'urgence au PME. Donc, l'objectif de, euh, de notre webinaire est bien évidemment de, de, de, de savoir à quoi correspond cette aide d'urgence qui a été annoncée par le gouvernement euh, provincial il y, a quelques, il y a déjà maintenant un petit peu plus d'une semaine. Euh, cette aide d'urgence est confiée, à la gestion est confiée à la MRC euh, et plus particulièrement au service de développement local et régional de la MRC. Pour ceux qui ne connaissent pas le service de développement local et régional, nous sommes l'ancien CLD si vous êtes un petit peu plus familier avec cette cet acronyme au milieu un moment il y a quelques années les CLD certains CLD ont été dissous et certaines MRC ont choisi de les remettre au niveau de les de les incorporer dans la MRC ce qui a été le cas pour la Matawini. L'objectif que nous avons et la mission que nous avons est bien évidemment d'accompagner les entreprises et de soutenir les entreprises de notre territoire. Et dans le cadre de la pandémie, vous vous en doutez bien, on a réorienté nos actions parce qu'on avait énormément de demandes. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises quand je parle d'entreprise, c'est au sens large, hein, parce qu'on s'occupe aussi des organismes communautaires du territoire. Euh, qu Qu'est-ce qu que nous faisons pour les entreprises Pour euh, ceux et celles et ceux d'entre vous qui avaient un, un, un, un prêt avec, euh, avec la MRC, via un FLI par exemple, euh, nous avons offert des moratoires de paiement, de capital et intérêt. Dans un premier temps, nous avons proposé trois mois, puis nous avons extensionné ce moratoire à six mois. Un autre point qui est très important, c'est que nous suivons l'actualité en direct sur toutes les mesures et aides qui se mettent en place. C'est très important pour vous de les suivre. Et donc, nous mettons à tous les jours une actualisation de ces aides sur la page Facebook de la MRC. Donc, si vous n'avez pas encore fait, je vous encourage très largement à vous abonner à la page Facebook de la MRC, comme ça vous recevrez directement dans votre fil d'actualité ces informations euh, qui sont actualisées, encore une fois, au jour le jour. D'autre part, également sur la page Facebook de la MRC, nous publions une fois par semaine les, la liste des organismes communautaires qui sont en activité, ce qui peut vous aider aussi, vous, les entrepreneurs. Comme je vous le disais en introduction, nous assurons pour le compte du gouvernement du Québec cette aide du... Donc, bien sûr, nous sommes tenus à respecter les balises que le gouvernement nous fixe. Et enfin, nous avons réalisé un guide qui répertorie toutes les actions à poser pour bien traverser la crise et être prêt pour l'après-crise. C'est un document que je vous enverrai après notre webinaire. Au niveau de l'équipe qui s'occupe euh, de vous accompagner dans le présent, bien sûr, euh, il y a moi-même, moi si je puis me permettre, euh, mais vous avez également donc, cinq conseillers et une secrétaire. Au niveau des conseillers, nous avons Marie-Andrée Allary, euh, qui est plus particulièrement euh, destinée au tourisme. Euh, elle est très connue pour... Euh, euh, ceux et celles d'entre vous qui travaillent dans cette, euh, ce secteur d'activité. Achirou Nassirou, euh, qui est notre spécialiste au niveau des financements. Vanessa Munoz, qui est plus particulièrement dédiée à euh, l'économie locale et sociale. Marie-Christine Fournier, que vous avez également euh, entendue, euh, qui elle travaille à la fois sur la politique madame, mais également sur le soutien aux entreprises durant la crise. Lucie Didier qui elle est dédiée uniquement aux organismes communautaires et Patricia Degré qui est donc notre secrétaire qui peut être amenée à converser avec vous par rapport à vos demandes. Ce préambule étant fait, je vous propose donc de découvrir ce qu'est l'aide d'urgence au PME. Cette aide d'urgence a été mise en place avec l'objectif de favoriser l'accès à des capitaux pour maintenir, pour consolider ou pour relancer les activités des entreprises qui sont affectées par la pandémie actuelle. Donc, on est vraiment dans un contexte de situation économique qui est exceptionnel et qui est circonstanciel. Donc, vous voyez déjà que ce point-là, à couvrir le manque de liquidité occasionné par la, par la pandémie, est le, un des points majeurs à retenir de ce fonctionnement d'aide d'urgence. Quelles sont les clientèles qui sont admissibles à l'aide d'urgence Ce sont toutes les PME. Il n'y a pas de, de, de limitation quant au secteur d'activité qui sont concernés. Donc, tout secteur d'activité demande. Et quand je parle des entreprises, je pense bien évidemment aux entreprises qui sont enregistrées, mais les coopératives ou les entreprises d'économie sociale qui ont des activités marchandes, peuvent également déposer un dossier au niveau de cette aide d'urgence. Plus particulièrement, il y a quand même des conditions d'admissibilité pour ces, pour, ces pour ces différentes PME. C'est qu'il faut avoir un, être en activité au Québec depuis au moins un an. Il ne faut pas avoir, euh, être sous la loi, la protection sur les arrangements avec les créanciers. C'est-à-dire qu'il ne faut pas euh, déjà avoir des problèmes d'insolvabilité ou être déclaré en faillite. Euh, il faut être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ces opérations. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir une activité fermée pour le moment. Mais il faut penser à une relance. Et puis, bien évidemment... Démontrer le manque, le problème de liquidité que vous, avez, que vous avez du fait de la pandémie. Mais on va le voir, ça, c'est un point qui est relativement facile à, à démontrer. Donc, encore une fois, le financement, ce financement doit servir à couvrir des liquidités et doit vous aider à soutenir pour une période limitée le fonds de roulement que vous avez. Euh, du fait de cette situation qui est précaire. Donc, c'est vraiment un besoin en fond de roulement pour le maintien de vos opérations euh, qui doit être euh, bien évidemment euh, dé démontré et justifié sur la base de dépenses raisonnables du fait de votre, euh, de votre activité. Euh, donc, ça, ça c'est un point qui est vraiment Très très important cette notion de liquidité. C'est pas pour acheter une une machine, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, c'est pas pour acheter une machine que vous n'avez pas encore achetée, sur lequel vous n'avez pas encore de contrat signé, mais c'est parce que vous avez un problème de liquidité. En revanche, une machine que vous aviez planifié d'acheter, mais malheureusement là vous êtes en souci de liquidité parce que vous pouvez pas payer votre fournisseur, ça ça peut être ça peut être inclus. Alors comme je vous l'avais dit dans un premier temps ou écrit plus exactement, l'aide d'urgence, c'est un prêt qui, pour chaque entreprise, ne peut pas dépasser 50 000 dollars au maximum. Qui dit prêt, vous l'entendez bien dire remboursement. Néanmoins, puisque vous avez des problèmes de liquidité pour ceux qui postulent à ce prêt, on se doute bien que dans les premiers temps, vous n'allez pas pouvoir rembourser. Donc, il y a un moratoire qui est accordé le moratoire, dans un premier temps, est de trois mois sur le capital et intérêt. Le moratoire pourra éventuellement être extensionné en fonction des, de, des, euh, de l'entreprise euh, ou en fonction de situations particulières. Le taux d'intérêt de ce prêt est de 3 c'est un taux fixe, et l'amortissement est de 36 mois et l'amortissement court à partir du moment où le moratoire prend fin. Et il commence à, à C'est-à-dire que si vous signez l'entente avec la MRC le 1er mai, donc euh, juin, juillet, août, vous avez, enfin, euh, 1er mai, juin, juillet, vous avez le moratoire, et à partir du 1er août, les 36 mois commencent à courir pour, pour, pour, votre, euh, pour votre remboursement. Aussi dans des cas particuliers, euh, en cas vraiment de problème, l'amortissement pourra aller jusqu'à 60 euh, jusqu'à 60 mois, là aussi, excluant les trois premiers, euh, les trois premiers mois. La, la, la, la somme qui nous, a été, euh, qui nous a été accordée par le gouvernement euh, pour cette aide d'urgence pour l'ensemble du territoire de la Mataouni s'élève à 1,2 million. Euh, 2, et le programme se termine le 30 avril 2021. Euh, Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions Là, Marie-Christine, euh, Marie je ne vois pas mon écran, je ne vois pas le… Euh, je ne vois pas les questions, donc euh, est-ce que tu peux me dire s'il y a des questions pour le moment euh, Non, il n'y a pas Après, de questions pour le moment. Pas de questions pour le moment, alors je continue. Euh, donc, à partir de quand est-ce que cette entente va débuter ben, Elle va débuter dès que l'entente avec le gouvernement provincial sera signée. Euh, J'ai préparé mes diapositives la semaine, le week-end le week dernier. L'entente n'était pas encore signée, mais elle a été signée mardi soir. Elle est envoyée au, euh, elle est envoyée au, au, au ministère, donc elle commence maintenant. Elle est déjà active. Euh, donc, euh, vous pouvez déjà commencer à remplir vos dossiers et nous faire parvenir vos dossiers. L'analyse des dossiers sera conduite par des professionnels dont, selon des critères de sélections qui sont établies et qui ont été validées par un comité de sélection. C'est-à-dire que nous allons faire une première analyse de votre dossier et ensuite on va soumettre notre analyse à un comité de sélection qui est composé d'élus et qui statuera sur on accorde tel montant ou on accorde tel autre montant ou malheureusement on n'accorde pas de montant pour telle et telle raison. Euh, je tiens à préciser que les élus qui siègent au comité de sélection ne pourront pas euh, s'exprimer pour les entreprises qui seront sur leur territoire. Vous doutez bien que c'est un problème, euh, problème d'équité et de transparence. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'aller voir vos élus. J'ai fait ma demande, j'ai fait ma demande. Euh, Est-ce que… Est -ce que euh, voilà, non, l'élu ne pourra pas… Euh, interférer euh, dans, dans la décision du, euh, du comité. Quels vont être les critères de sélection sur lesquels votre dossier va être analysé Un Premier critère, c'est la solidité financière de votre organisation avant la crise. Bien évidemment, si vous n'étiez pas, euh, vous étiez déjà en difficulté financière avant la crise. Ce n'est pas vers l'aide d'urgence qu'il faut vous tourner. L'aide d'urgence est une aide qui doit être considérée comme de la deuxième ou de la troisième ligne, mais pas du tout de la première ligne. Donc ça, c'est le premier point à bien avoir en tête. La corrélation qui doit être démontrée entre le besoin des liquidités que vous exprimez et la crise. On va voir comment, mais encore une fois, ça, c'est assez facile. On va également analyser la proactivité que vous avez eue et que vous avez. Est-ce que vous avez déjà demandé des aides Il y a beaucoup de choses qui sont en cours, qui sont proposées. Alors, On ne rentre pas toujours dans les cases, euh, mais il y a quand même… Ça serait bien, le, bien triste si vous n'arrivez à, à, à correspondre à aucune demande. Euh, Est-ce que vous avez, durant ce moment, essayé déjà d'instaurer des mesures Est-ce que vous avez mis à pied des salariés, ou est-ce que vous avez utilisé la subvention de 75% Est-ce que vous avez utilisé le programme d'action concertée pour le maintien de l'emploi qui vous finance à 100% la formation Est-ce que vous avez maintenu la communication avec vos clients Est-ce que vous avez essayé d'avoir une activité un petit peu... comme habituelle pour maintenir un peu de, de comment dire de, de rentrer d'argent ça c'est la proactivité euh, c'est ce qu'on entend par la proactivité que vous avez euh, que vous avez eu. euh, quand vous pensez à la relance parce que la crise dieu merci elle va s'arrêter personne ne sait quand mais elle va s'arrêter et plus on pense à l'après et plus rapidement on pense à l'après et mieux on sera préparé donc euh, Comment vous imaginez l'après pour votre entreprise Est-ce que, est que vous avez déjà commencé à planifier des actions, vous disant, ben, là, quand tel et tel secteur vont réouvrir, moi, je vais faire ça, moi, je vais contacter d'abord tel et tel client, euh, je ferai telle action promotionnelle, ça va me coûter tant. C'est ça, la planification de votre relance, ce qu'on a, qu a besoin de savoir. Et puis, un autre point, c'est la rentabilité à moyen terme de votre entreprise après la crise. Qu'est-ce que ça veut dire ben, euh, Bien sûr que là, il euh, va falloir être, euh, soit nous imaginatifs parce que euh, là, c'est très clairement, à moyen terme, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire dans six mois Est-ce que ça veut dire dans cinq, dans cinq ans Ça, c'est un petit peu toute la question. Ceci étant dit, si vous avez une entreprise qui financièrement, avant la crise, était très solide, que vous avez dû fermer, que vous avez fait un bon plan de relance, il y a toutes les chances qu'après la crise, vous arriviez à redevenir rentable. Peut-être pas au même niveau qu'avant la crise, parce qu'il y aura une récession économique, malheureusement, mais la rentabilité va revenir petit à petit. On n'attend en aucun cas que, juste après la crise, vous ayez exactement la même rentabilité qu'avant. Malheureusement, c'est impossible. Mais c'est quels sont les signes avant-coureurs qu'on peut imaginer. Je prends l'exemple d'un coiffeur. Euh, il y a quand même un coiffeur qui fonctionne très bien, qui fonctionnait très bien avant la crise, qui a maintenu des contacts avec ses clients, qui commence déjà à se dire ben, voilà, je vais réorganiser mon salon, je vais espacer les sièges, etc. etc. Euh, je vais faire des mesures sanitaires comme ci, comme ça. Bon, il y a quand même de fortes chances qu'après la crise, qu il soit de nouveau rentable parce qu'il qu a, a fait tout ce qu'il fallait, que tout le monde va retourner se faire, se faire couper les cheveux et puis que lui, il a planifié justement l'après. Un autre critère de sélection est l'impact que, euh, que, que votre entreprise a sur l'économie locale. Euh, à quel point votre entreprise existe depuis combien de temps À quel point elle est reconnue euh, Est-ce que vous avez des employés euh, C'est ça, en fait, l'impact sur l'économie locale. De manière à nous aider dans notre analyse, euh, ce qu'il faut faire, c'est d'abord vous allez devoir remplir le formulaire de demande. Qui est disponible sur le site web de la MRC. Je vous l'enverrai après le après le, le, le, mon intervention. Euh, et de toute façon, je vais vous l'expliquer. Je vais vous expliquer chacune des chacune des étapes euh, pour bien remplir ce formulaire. Adjoindre à ce formulaire, il y a des documents qui sont indispensables pour nous pour bien comprendre votre euh, la situation de votre entreprise. Première chose, les derniers états financiers comptables que vous avez. Euh, si vous disposez d'états financiers intérimaires récents, ça aussi c'est très important pour qu'on puisse analyser votre besoin de liquidité. Votre budget de caisse prévisionnel des 12 prochains prochain mois, qui doit également être joint. Pourquoi Parce que c'est l'analyse conjointe des états financiers intérimaires et du budget de caisse prévisionnel qui va nous, nous permettre de dire « bah ok, euh, telle entreprise a besoin de 20 000 dollars, de 30 000 dollars, de 50 000 dollars, de 5 000 dollars, que sais-je. C'est ces éléments-là qui vont nous permettre euh, de vraiment bien connaître votre, euh, votre situation financière. Le bilan personnel, le bilan financier personnel qui doit être à jour et pour les organisations, personnes qui font une demande au nom d'une de leurs organis leur organisations, Là, il nous faut un document attestant que le signataire est effectivement mandaté par son organisation. Euh, si c'est nécessaire, bien évidemment, si c'est vous qui êtes propriétaire, euh, il n'y a aucun problème, pas besoin de cette, de cette demande. Avez-vous, avant qu'on regarde le formulaire, des questions concernant le, euh, concernant les deux les éléments là que je viens de vous exposer à savoir un, les critères de sélection et deux, les documents à joindre à votre demande Marie-Christine, là j'appelle le... il n'y a, a pas de questions pas de questions, donc j'avance les questions vont peut-être venir au fur et à mesure le formulaire donc, euh, il est divisé en cinq sections. La première section, très facile, hein, c'est l'identification de votre entreprise. Bon, euh, le nom de votre entreprise, vous devez être enregistré, l'adresse, etc., etc. Qui est le principal euh, gestionnaire Qui est le responsable de, euh, de la demande Là, c'est là, bien évidemment, où on va pouvoir euh, savoir si euh, vous, vous, vous agissez en tant que propriétaire ou en tant que gestionnaire. Portrait de l'entreprise, très important. Il faut nous dire, bien évidemment, qu'est-ce que fait votre entreprise. Vous êtes un coiffeur, euh, vous vendez des chaussures, vous avez une compagnie de taxi, euh, euh, vous fabriquez des avions, euh, que sais-je. Donc Là, c'est tous les biens et les services euh, que vous faites, que, que, que, que votre entreprise euh, propose. Le nombre d'employés, euh, si vous êtes une entreprise de production, bien, combien il y en a Combien il y a d'employés de, de, de bureaux, Combien il y a d'employés au total Et depuis combien de temps votre entreprise est en activité Et le chiffre d'affaires total que vous avez, euh, que, que, que vous faites habituellement. Et là, vous indiquez la date du dernier euh, exercice financier. Euh, toujours dans l'identification de l'entreprise, je vous ai beaucoup parlé du lien de corrélation entre euh, la demande, le, le besoin de liquidité que vous avez et le, le, le, la, la pandémie. Ceci est assez facile à démontrer. Euh, il suffit de regarder les ventes que vous faisiez en janvier 2019 par rapport à janvier 2020. Même chose pour février 2019-2020. Et pour mars 2019-2020. Alors, euh, je sais que les entreprises touristiques qui sont 16 dernières peuvent dire, oui, mais moi, ça ne s'applique pas du tout à moi cette affaire parce que, euh, bah, parce que de toute façon, euh, en janvier, février, mars, je n'avais pas, pas de revenus. Ça, on en a bien conscience. Ce que vous pouvez faire dans ces cas-là, au lieu de mettre janvier, février, mars, c'est nous mettre peut-être ce que vous prévoyez de faire à partir de mai, juin, juillet. Et puis, de toute façon, on aura vos états, vos états financiers et également les états financiers intérimaires sur la même période. Ça, c'est très important. Une fois cette partie remplie, on passe à la section 2, qui est les, la description que vous allez faire de la situation de votre financière et des besoins que vous avez. Donc, là aussi, vous pouvez décrire en quoi la situation de votre entreprise actuelle a un lien avec le maintien, la consolidation ou la relance. Euh, quel est le, le lien de cause à effet entre la, les problématiques financières que vous évoquez, les problématiques financières et opérationnelles que vous évoquez, et la pandémie Très clairement, là, euh, je dire une entreprise qui est fermée parce que considérée comme non essentielle, c'est assez euh, facile de dire entreprise non essentielle, pas possibilité, euh, comment dire, de, de, de faire un autre commerce, de faire une autre, d'extensionner, de, de, hein, d'extensionner mes, mes produits, mes services. Donc, mais encore une fois, documentez bien, expliquez autant que possible votre, euh, votre situation. Et puis ensuite, la description des besoins financiers avec est-ce que c'est des frais fixes, est-ce que c'est d'autres types de frais euh, que euh, vous souhaitez euh, couvrir avec cet apport de liquidité. Euh, et vous devez détailler les frais, les, les, les frais bien évidemment et avec une estimation, en, euh, une estimation financière. Nous vous remercions également de citer si vous êtes fermé temporairement euh, ou si vous prévoyez de fermer ou si vous avez plutôt réduit euh, vos activités de manière substantielle. C'est forcément, je dirais, une de ces trois, une de ces trois situations euh, puisque euh, les entreprises qui vont candidater vont être dans une, une situation de problématique de liquidité. La section 3 est très importante, euh, autre information. Là, on vous dit, documentez ici toutes les informations qui nous aideront à bien comprendre, à bien comprendre votre stratégie actuelle et future. Euh, Est-ce que vous avez développé des alternatives à votre entreprise comme la vente en ligne Est-ce que si vous avez un restaurant, euh, vous faites de la livraison, de, de la, euh, vous faites du, du, euh, des plats à emporter Est-ce que, euh, est que ben, vous étiez une pépinière Alors maintenant, c'est vrai que les pépinières vont pouvoir euh, réouvrir, mais moi j'ai parlé à une pépinière qui développait des semis. Et là, l'activité des semis est autorisé, était autorisée. Donc, c'est ça. Quelles sont toutes les, les alternatives sur lesquelles vous vous êtes tourné et qui vous ont permis de euh, peut-être de prolonger un petit peu votre activité Ça, c'est la, la première partie. La deuxième partie, c'est comment pensez-vous anticiper la relance de votre business Quelles actions vous avez seront mises en place Comment À quel coût Qu'est-ce que vous prévoyez de faire Est-ce que vous prévoyez de faire de la communication sur les réseaux sociaux Est-ce que vous prévoyez de faire de la promotion euh, Quel type de promotion Est-ce que vous prévoyez d'appeler vos clients un à un si le business vous le permet Tout Ça, c'est dans le plan de relance. ce qu'on appelle le plan de relance, qui est très très important parce que ça, nous, ça nous permet de voir, euh, d'imaginer ou d'anticiper la rentabilité que vous allez être. Plus vous allez être proactif, avant la, la, la, la reprise, meilleure sera la relance. Ceux qui se disent ben, « je vais attendre de voir comment ça repart », ce pas ceux-là qui, euh, qui vont le mieux s'en sortir. C'est ceux qui, déjà, dès maintenant, se mettent dans une posture de dire « moi, dès que ça repart, je fais ça, je fais ça, je fais ça, j'ai qu'à appuyer sur le bouton et ça démarre et moi, je suis prêt ». Donc, là, là aussi. Et, et, et dans les alternatives… Euh, c'est bien évidemment quel contact vous gardez avec vos clients quel contact vous gardez avec vos éventuels employés que vous avez mis à pied vos fournisseurs que, comment, vous avez, euh, comment vous traitez vos fournisseurs est-ce que vous savez à partir de quel moment eux ils vont pouvoir recommencer à produire ça aussi vous avez besoin de le savoir parce que si votre fournisseur si vous êtes dans un, dans un, un type de business où vous avez besoin de, de, de, de matières premières vous-même pour pouvoir produire et que vos fournisseurs sont à l'arrêt et que vous ne savez pas quand est-ce qu'ils vont repartir, ben ça, ça va vous traîner. Donc, euh, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder ce type d'éléments euh, La section 4 est une section très financière. d'accord C'est tout ce qui est coût et financement. Là, on va regarder toutes les dépenses admissibles qui doivent être comptabilisées à ce niveau-là. Et puis, euh, ici, les types de financement excusez-moi, dans les types de financements, ce qu'on veut regarder, c'est quels sont tous les autres financements auxquels vous vous êtes adressé Est-ce que vous avez, si vous avez une hypothèque, est-ce que vous avez demandé un report de votre hypothèque à votre institution financière Si vous avez des salariés, est-ce que vous avez demandé la subvention, puisque vous êtes éligible, est-ce que vous avez demandé la subvention salariale de 75 euh, Est-ce que vous avez demandé le prêt, le, via votre institution financière, le prêt de 40 000 dollars euh, qui est euh, accordé euh, dans un, la première année qui est sans intérêt Ça, vous, demandé, vous le demandez via votre institution financière et c'est la Banque du Canada qui garantit, euh, qui garantit le prêt. Est-ce que vous avez demandé des moratoires de paiement à vos fournisseurs Très important pour ceux qui ont demandé des moratoires de paiement à ces fournisseurs, est-ce que vous avez bien signé avec lui un, juste une entente Ça peut être juste une, un modèle très simple euh, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise une fois que les activités reprennent. Ah, bah oui, mais tu ne m'avais pas dit ça. Bah oui, mais bah, on s'était pas bien. Non, signer quelque chose. Comme ça, c'est clair, c'est dans la boîte. Et puis, ça évite toutes les mauvaises surprises. Donc là, très important, on veut voir tous les autres types de financement que vous avez demandé. Je vous rappelle que l'aide d'urgence, c'est une aide de deuxième ou de troisième ligne. Si vous n'avez pas commencé déjà par demander à votre hypothèque, à votre banquier, si besoin, un report de votre hypothèque, c'est déjà la première chose que nous, on va vous demander de faire, avant de regarder votre dossier, avant de pouvoir travailler votre dossier. Bien évidemment, pour pouvoir nous permettre d'analyser à fond votre demande, nous vous demandons un certain nombre de documents financiers, comme toute institution financière le fait. Et ça, c'est justement pour, je dirais, mieux comprendre votre situation et mieux répondre à votre demande. Et si besoin vous orientez vers d'autres sources de financement, parce qu'il y a d'autres sources de, de, de, de financement. Donc, quels sont les documents que nous devons recevoir Les derniers états financiers comptables, les états financiers intérimaires récents, le budget de caisse pour les 12 prochains mois, le bilan personnel à jour et un document attestant, si besoin, encore une fois, que le signataire est effectivement mandaté par l'organisation. Si nous n'avons pas, si votre dossier n'est pas complet, nous ne pourrons pas analyser votre demande. Euh, donc, on va vous la retourner. Je vais vous dire, fournissez-nous tel et tel tel document, euh, tel document manque à l'appel, et du coup, on ne peut pas analyser votre demande. Donc, prévoyez-le dès maintenant, parce que sinon, ben, malheureusement, vous allez perdre du temps. Et puis la toute dernière partie, là, c'est la dernière section qui est une, une section. Euh, ou vous vous engagez à nous dire que les, euh, comment dire, les renseignements que vous nous avez fournis sont, euh, sont corrects euh, et, sont, et sont véridiques. Voilà pour le, le, le formulaire d'urgence. De, de, Alors, euh, le, le, comment dire, nous, on, on, on s'engage bien évidemment à analyser toutes les demandes, sous réserve qu'elles soient complètes. On va analyser toutes les demandes. Euh, malheureusement, bon, il va falloir faire des choix, mais euh, je pense qu'il faut, euh, plus votre demande est complète, plus votre demande est étayée, plus votre demande est documentée et euh, je dirais plus ça ira vite dans l'analyse et donc dans l'obtention de dans l'obtention du, euh, du prêt. Euh, est-ce que vous avez des questions par rapport à, cette, euh, à ce formulaire alors, alors, je vois, nous n'avons jamais eu de prêt. comment connaître notre solfabilité. Euh, si notre demande est rejetée pour une raison ou une autre est-ce que vous allez nous diriger vers une autre forme d'aide financière ou subvention à partir de cette demande euh, Alors, ben, si vous n'avez jamais eu de presse, c'est plutôt bon signe. Euh, et puis, si vous faites du bénéfice, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que financièrement, vous êtes plutôt solide. Euh, mais moi, ce que, ce que, pour la personne qui a demandé ça, euh, vous n'avez pas de presse, vous n'avez pas d'hypothèque, vous n'avez aucun problème de... Aucun problème de Liquidité. Là, je ne comprends pas bien, en fait, si vous n'avez euh, si pas de prêt, vous avez quand même des problèmes de liquidité. Peut-être que, Madame Petit, nous n'avons pas de marge ni de carte de crédit. OK, mais comment vous financez votre entreprise Avec votre argent. Ben oui, ben alors dans ce cas-là, il faudra fournir votre bilan financier personnel. Ça, ça va nous aider à déterminer votre, euh, comment dire, la, la solidité de votre entreprise. C'est ça qui va, qui va nous aider. Alors, est-ce que le prêt sera garanti Ça, je mets mon joker là-dessus euh, parce que euh, ce sera des choses… Ça, c'est une situation qui évolue. Euh, on a eu une première information dans un sens, puis une autre information dans un autre sens. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. Euh, mais bien évidemment, dès qu'on aura la réponse, ça c'est quelque chose qui vous, sera, euh, qui vous sera communiqué. Et pour répondre à, continuer ma réponse à Madame Petit, euh, bien sûr que euh, si on voit que vous avez une autre source de financement qui serait plus adaptée ou qui pourrait être complémentaire euh, de cette aide d'urgence, oui, bien évidemment, on va vous orienter vers cette autre euh, source de financement. Ça, c'est une, euh, une certitude. Nous, nous sommes là pour aider les entreprises, hein, pas pour les, euh, pas pour les, euh, pour les bloquer. Euh, alors, je vois aussi, prévoyez-vous que le touriste va reprendre pour juillet Nous vivons principalement des touristes... Nous. Euh, euh, si je le savais, j'aimerais bien le savoir, croyez-moi. Je n'en sais malheureusement rien. Euh, on est tous euh, pendus aux informations de la ministre, euh, Madame Jolie, pour nous dire euh, si oui ou non euh, ça va reprendre, quand ça va reprendre, comment ça va reprendre. En revanche, euh, en revanche vous, vous pouvez commencer déjà à regarder euh, si vous faisiez du tourisme international. Euh, prévoyez de vous rabattre sur le tourisme intra-Québec parce que ça très clairement c'est ça qui va, euh, qui, qui, qui, qui, qui va reprendre est-ce que ça va reprendre en juillet malheureusement je n'en sais rien euh, Christian, il faudrait ajouter avril car j'ai fait un très bon mois de mars tout en étant obligé de fermer mi-mars Rajouter avril, dans le tableau vous allez pouvoir changer donc rajouter avril, j'ai aucun problème avec, euh, avec ça alors, si notre entreprise est en entente avec le gouvernement pour remboursement mensuel, sommes-nous éligibles quand même Oui, c'est tout à fait possible. Euh, ce, ce, cette aide d'urgence peut être combinée avec d'autres prêts. Donc, vous avez tout à fait cette possibilité. Euh, Va-t-on recevoir cette présentation sous forme de documents oui, je vais, ça va être posté sur le post. C'est déjà publié d'ailleurs sur le site web de la MRC. Je vous donnerai les coordonnées dans un, dans un courriel. Ensuite... Qu'est-ce que j'entends Bon, C'est plutôt des problèmes de son. Quelqu'un avait des problèmes pour poser ses questions Je descends encore le mois de mars... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas. Hein, je suis là pour, euh, pour répondre à vos questions. Je n'en ai pas noté d'autres, puis il y en a que tu as répondu et que je n'avais pas vu moi. OK. okay. Tu as dû peut-être les recevoir en privé ou. Ah, peut-être. Ah oui, exact. Ah oui, oui, oui, tout à fait. <rire> effectivement, effectivement. Effectivement. Alors, pour terminer, euh, pour terminer ma présentation. Oups. Euh, Valérie, est-ce que je peux poser une question? Bien sûr, Martin. Oui, est-ce que dans les euh, prêts qui sont euh, consentis, il euh, n'y a pas de garantie euh, qui, qui sont exigées dans le sens que qu'on qu vous fournisse, je ne sais pas moi, soit une, pas une hypothèque, mais euh, une garantie quelconque, est-ce que euh, y, ça peut être exigé ça? C'est euh, ce que je disais tout à l'heure, Martin, là malheureusement je sors mon joker, euh, parce qu'on a eu une information dans un sens et une autre, euh, et une information dans l'autre sens du ministère. Donc, ceci va être, c'est encore, je dirais, en discussion. C'est un des points qui, là, qui, qui, qui a évolué. Ce qui n'a pas évolué, c'est qu'en revanche, c'est que, que, il n'y aura pas de frais d'ouverture de dossier. Si jamais vous déposez un dossier, tous les dossiers seront analysés et bien évidemment, on facturera aucun frais de dossier puisque la situation est quand même, est quand même très particulière. Ok, merci. Dès que j'ai l'information, bien évidemment, vous, vous le saurez. Euh, pour le moment, je ne peux, peux pas dire. Merci. Alors, pour finir, euh, je voudrais juste vous rappeler encore une fois, restez informés, c'est très très très important actuellement, de rester informés sur les mesures gouvernementales. Elles évoluent à tous les jours. Euh, bah, regardez ces histoires de garantie, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, ça pour le moment, on ne sait pas. Donc, à tous les jours, dire, le, le, le, les gouvernements, ils sont un peu comme, euh, comme vous, comme nous, euh, c'est un peu, euh, c'est à tous les jours, ça change. Donc, restez informés, c'est là la clé euh, pour vous. Euh, et pour ça, Abonnez-vous à la page Facebook de la MRC puisque nous on, on fait cette analyse pour, pour vous. Donc ensuite, il, vous savez ce qui a changé, et vous suffit de cliquer et comme ça vous pouvez très bien nous vous pouvez très bien ensuite aller voir ce qui vous intéresse beaucoup plus rapidement. D'autre part, si vous avez besoin d'aide, euh, nous sommes là pour vous. Euh, on va, on a, vous vous doutez bien, on a énormément de demandes, on a énormément de coups de téléphone, on ne répond pas toujours euh, au jour le jour à nos coups de téléphone parce qu'on en a énormément, euh, mais on s'engage à répondre à toutes les demandes et que euh, d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne va pas avoir le temps de remplir la demande à votre place, mais s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas, que vous n'avez pas... Là, contactez-nous, ça, ça nous fera plaisir de vous aider. Euh, ça, c'est euh, vraiment, vraiment important. Mais encore une fois, euh, aussi, faites-vous aider de votre comptable si besoin. Euh, on, on va tenir la semaine prochaine un, un, une, une formation ou du moins un premier éclairage sur… Euh, le budget de caisse. J'ai parlé du budget de caisse tout à l'heure. On n'a pas eu de questions euh, aujourd'hui sur le budget de caisse, mais euh, hier, il y a eu énormément de personnes qui nous ont demandé euh, mais un budget de caisse, quand même, comment je vais pouvoir euh, m'arranger avec ça, etc. etc. Euh, on, on, va, on va vous présenter pourquoi est-ce que c'est si important de faire un budget de caisse en ces temps de crise et pourquoi il faut le faire sur 12 mois. Euh, Ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça vous permet de vraiment planifier, parce que vous avez peut-être eu des aides, mais il y a un moment, vous n'aurez plus les aides. Et puis, votre hypothèque, il y a un moment, le moratoire il va s'arrêter. Donc, il va falloir re-rembourser, etc., etc. Et c'est tout ça qui doit être mis dans votre budget de caisse. C'est vraiment prévoir toutes vos rentrées d'argent et toutes vos sorties d'argent. Votre budget de caisse, c'est un peu, je dirais, la jauge d'essence de du moteur de votre voiture. C'est ça. Et c'est pour ça que ça doit être fait très, très, très régulièrement. Euh, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez, que avez d'autres questions Est-ce que vous avez des commentaires Moi, je vois pas de questions non plus ici. Pas de questions, pas de commentaires. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. J'espère qu'elle vous a été utile. Euh, vous allez recevoir euh, d'ici une heure euh, le lien pour avoir le formulaire euh, d'aide, si vous souhaitez euh, postuler, ainsi que euh, en quoi consiste l'aide Un prêt sans intérêt Non je pense que M. Mercier n'a pas assisté à l'ensemble de la présentation. Non, ce n'est pas un prêt sans intérêt, c'est un prêt à 3, avec un, un taux d'intérêt de 3% et un moratoire sur les trois proches premiers mois. Euh, donc, Vous allez recevoir dans les, dans les prochaines minutes ce lien avec le formulaire euh, première chose. Et puis, ceux qui veulent revoir la présentation, vous allez avoir également la présentation. Euh, et vous allez recevoir également le plan de sortie de crise dans ce lien. Donc, euh, je vous engage à le regarder parce que c'est ça, ça qui va vous guider. Euh, Est-ce que j'ai bien tout fait euh, pour pouvoir assurer ma, ma comment dire ma survie durant la crise et donc plus bien préparer mon après crise euh, et puis enfin il y aura un autre euh, il y aura un autre lien avec un sondage pour nous dire à quel point est-ce que cette euh, comment dire ce webinaire a, a répondu à vos interrogations et si vous souhaitez ou pas euh, d'autres d'autres formations ou d'autres points d'information comme celui-ci euh, et si oui, sur quel sujet. Donc, euh, nous ça va nous aider. Ça nous fera plaisir de les organiser si vous avez des besoins. Si vous n'en avez pas, euh, croyez-moi, on a, on a assez de choses, assez de choses à faire. Euh, mais encore une fois, on est là pour vous aider. Donc, tout ce qui peut contribuer à vous aider, à mieux planifier et à mieux... Euh, passer ce moment difficile ça nous fera plaisir d'être à vos côtés ben, écoutez, je vois qu'il n'y a toujours pas de commentaires euh, que je vous, euh, ben, il ne me reste plus qu'à vous saluer vous souhaitez une bonne fin de, une bonne fin de journée et euh, bien on attend on attend, vos, on attend vos demandes et puis je vous souhaite à tous euh, bon courage et et bonne chance pour ces, pour ces temps difficiles. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup.